Alors, tu, tu peux nous le... Ça, c'était planté il y a trois ans, ouais. et l'objectif principal c'était de maintenir le, le fossé parce que ici, c'est depuis qu'il n'y a, a plus de produits pour euh, dératiser, ouais. on est envahi de ramusquer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui piège, et donc j'ai les berges qui partaient, et euh, dans le champ du du voisin, il y avait quelques arbustes et à l'endroit où il y a ces arbustes, bah, le fossé il déviait Puis ma, ma berge, elle, elle est ce que c'est la gueule, donc j'ai décidé de faire ça, on a mis des fascines là où c'était en train de tomber, puis on a planté en, en haute berge et puis l'objectif c'est vraiment, on a mis des essences, là c'est que pour du BRF, l'idée c'est de recéper tous les 10-15 ans, donc du des raves champêtre. il y a quatre sortes, Charme, orme, érable ch Champette et Oln. Tu peux répéter Ouais, j'étais un peu vite. Non, non, c'est moi qui.. Era-champette, <rire> oui. charme, oui. orme et olne. D'accord, ouais. Et c'est con parce qu'il n'y aurait pas la végétation, on aurait vu. Euh, Alors qu'est-ce qu qu'il faudrait en faire là bah là c'est ce que je vais faire euh, ces jours-ci, c'est débroussailler le pied. Ouais. Parce que là, il y a une grosse concurrence de l'herbe. Et aussi pour les mauvaises herbes, parce que dès qu'on intervient pas, il y a du remix qui apparaît. Donc, euh, ça, je le fais tous les ans, peut-être un peu tard, mais c'est souvent à cette parce que parce bah, qu'on a, a fini les foins. On n'est pas encore dans la deuxième coupe, donc c'est là qu'on a un peu le temps. Donc, euh, donc je passe. Euh, de ouais, deux, voilà. deuxième quinzaine de juin, je passe. Euh, bah là, pour les. Ouais, je passe 300. 300 une journée pour 300 mètres, en gros de journée pour 300 mètres. comme ça. Ouais. Ouais. Donc ça c'est du boulot. C'est un peu de boulot en plus, mais c'est une époque où ça se, ça se fait bien parce qu'on a un peu de temps. Ouais. Et puis quand je fais ça, je pense aux heures de tracteur que j'évite pour ramasser de la paille au mois d'août.